tu ne sais même pas comment faire parce que tu as l'impression que ton enfant euh, je ne sais pas comment il peut dire et tu sais, le, le truc c'est que les pères les pères ne prennent pas soin ne s'inquiètent pas pour les enfants comme les mères Donc, ce qui fait que c'est toujours la mère qui a dit oh l'enfant c'est là tu es censé déjà euh, travailler non tu as 25 ans, tu as déjà le diplôme tu es ingénieur, tu es ceci comment ça se fait que tu es encore à la maison c'est moi qui t'ai donné 20 000 15 000. Même la femme, c'est moi qui dois aller doter. Vous devez comprendre qu'il y a un moment où vous devez détecter le retard de vos enfants. Et certains de vos soeurs, frères, calculent vos enfants. Et c'est que quand, quand moi je dis mes choses, je sais que les gens se disent toujours que ah, elle parle seulement. Non. Tu accouches ton enfant. Ta soeur, elle voit ton enfant chaque jour comme ça. Tu l'envoies même en vacances chez ta soeur. Ta soeur est en train de calculer ton enfant. Elle calcule ton enfant. Tu restes maintenant, l'enfant grandit. Il y a des gens qui confessent, des démons qui confessent souvent. Tu vas te dire peut-être que j'ai bloqué la femme. Maintenant, son enfant, là, j'ai aussi bloqué. Parce que s'il est bien, il va rendre sa mère bien. Voilà ce qui les énerve, en fait. Parce qu'elle t'a d'abord bloqué, toi, sa soeur. <rire> Vous ne connaissez pas comment les gens détestent les gens ici de haut. Elle t'a d'abord bloqué. Chaque fois que tu as t'es marié, ton mariage s'est gâté. Tu as fait les enfants. Après, le père a fui. Tu as élevé l'enfant seul. Tu as souffert. manger, parce que tu te, il fallait que tu envoies l'enfant dans les écoles quand même, que quand il va finir à l'école là, on va le prendre quand même dans une grande entreprise. Et c'est toujours ta soeur là, ma soeur, ma soeur, je vous ai dit que faites attention aux familles. Maintenant, ce qu'ils vont mettre dans vos enfants, c'est quoi Ils vont mettre même le découragement. Tu vas voir, l'enfant va rester comme ça là, il n'a même pas la volonté de faire quelque chose. C'est même toi, la mère de l'enfant qui a 46 ans. Tu vas te lever comme ça, tu cours, tu montes, tu peux pas faire ça pour l'enfant. Tu prends même son CV, tu peux pas te déposer. Les gens sont méchants. Hein. Les gens sont méchants. On endort ton enfant. Il peut faire le bac quatre fois. Il ne réussit pas. On endort ton enfant. Euh, il tombe même derrière les gens qui font la drogue le chanvre, je ne sais pas. Je parle comme ça parce que c'est chacun qui a sa part. Ou bien on te sépare de l'enfant. Tu arrives en Europe, tu dis tellement que tu te retrouves. À fait, tu fais dix ans. L'enfant est resté au pays. Ton cœur est que sur l'enfant. Ton cœur est que sur l'enfant, tu ne connais pas ce que tu... Parce que si tu envoies même les choses que donner à mon enfant, mettez dans son eau pour qu'il se lave, on ne va pas faire. Parce que... Si quelqu'un ne t'aime pas et qu'il t'a gâté, il y a, de... Il y a 99% de chances que la personne-là est aussi soit en train de gâter ton enfant ou bien qu'il ait gâté ton enfant. Donc, supposons-vous, comme vous avez commencé votre jeûne, votre, votre lavage et... Les enfants ont déjà peut-être quoi, 14, 15, 20 ans, 25 ans. Première des choses, quand vous faites votre kit de fondation, mettez vos enfants dedans. Ne blaguez pas. Deuxième des choses, faites le lavage à distance de vos, de vos enfants. Passez même six mois, chaque mois vous lavez. Faites le lavage de vos enfants. Certains de vos enfants, vous avez fait les papiers 50 fois, on n'a jamais donné le visa à l'enfant. Tu es en Europe là-bas. L'enfant a 25 ans. Il est au pays. Tu ne sais pas ce qu'il fait là-bas. Tu tournes, tu tournes, tu attends. Tu as dépensé 8 000 euros ici. Tu as dépensé 1 million là-bas, 5 millions là-bas. Tu as un espoir. Le visa ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce qu'il y a des gens dans ta famille qui savent ce qu'ils ont fait sur ton enfant. Donc maintenant, vous devez réveiller vous, je vous en prie. J'ai une dame qui m'a parlé ce matin. Elle m'a parlé ce matin, elle me dit, elle est à Abidjan, elle a commencé son travail spirituel, ça fait six semaines environ. Elle a fait fondation, déblocage. Actuellement, elle est sur déblocage plus, plus, si je ne me trompe pas. Et quand elle commençait fondation, elle me dit en fait que ça fait deux ans que son fils n'avait pas trouvé le travail. Elle a payé les grandes écoles à Abidjan. Après, il est parti à l'étranger, il a encore fait les grandes écoles. Il a tourné, il n'a pas trouvé le boulot. Il est revenu s'asseoir en Côte d'Ivoire avec elle, où c'était un an haut. Après, elle a dit que papa, pardon, je pars encore. Tu te cherches. Repars à Londres, tu te cherches. Il remonte. Ça fait combien de mois? Peut-être 4-5 mois qu'il était. Pas de boulot. Elle commence le travail spirituel. Elle met. J'ai lavé son fils, je crois, deux fois. Une ou deux fois, si je ne me trompe pas. Elle a encore mis le, le, le fait son travail spirituel. Mettre l'enfant dedans. Il y a certains de vos enfants qui, quand vous allez parler de travail spirituel, l'enfant va dire, oh, je ne veux pas me laver. Vous devez d'abord prier la première prière dans la Zamad que Seigneur. Ouvre d'abord l'esprit de l'enfant. Que quand quelqu'un lui dit de faire comme ça, il fait. Parce qu'il y a certains de vos enfants qu'on les a bloqués de telle façon que vous, ils vous détestent même. Ton enfant, il te fuit même. Je sais pas il peut dire. Quand tu parles, il dit « Ah, la mère la dérange trop. »« Ah, la mère la dérange trop. » Tu fais d'abord ça. Seigneur, ouvre l'esprit de mon enfant. Après, quand tu as fait de l'esprit de ton enfant, là, dis à l'enfant « Lave-toi avec ça. » Seulement, commencez avec le sel. Voilà mes vidéos. Envoyez celui à qui ça parle de, parmi vos enfants. Là, il va écouter ce que je dis. Il va écouter. Même ceux de 10 ans-là, apprenez-leur. Ils ne sont pas trop, trop grands, pour, trop petits pour faire ça. Et là, elle me dit ce matin que son fils, il avait même la grand-mère de ses enfants, c'est-à-dire du côté paternel, qui était encore vivante. Cette dame-là meurt, ça fait deux semaines. En deux semaines qu'elle est morte, Hier ou avant-hier, son fils a trouvé le boulot finalement. Et il y a son, sa, sa fille qui, elle aussi, était bloquée, stressée, bizarre. Depuis que sa grand-mère est morte, l'enfant se sent léger. Certains d'entre vous, quand on venait vous chercher là comme ça, c'était une famille de sorciers avec lesquels vous avez pas faire l'enfant. Quand ils ont pris vos enfants, quand dès que tu as accouché, on a fait les choses pour vendre cet enfant-là. Donc voilà, chaque chose, c'est toi qui souffre sur l'enfant. Pour l'école, oh, tu souffres, tu souffres. Pour qu'il ait même un peu de moyenne comme ça. Souvent, les enfants qu'il étudient après ils tombent au malade Maladie, maladie, maladie. Fin d'année, il ne fait pas les examens. Il ne compose pas. Il redouble. Ce n'est pas toute famille avec laquelle tu peux faire l'enfant qui est bien. Bon, Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Priez, donc, la, faites le lavage de vos enfants. Quand vous faites votre toute fondation, là. Surtout dans la partie où je parle du nombril. Tu mets la main sur ton nombril, tu parles. Tu prends Ézéchiel chapitre 16, là. Verset 3 jusqu'à 6. Tu parles que je coupe tout ce que j'ai donné de négatif. Tout ce que le père de cet enfant a lui a passé de négatif. Toute les qui viennent du côté paternel. Et si tu es un homme, tu dis malédiction qui vient du côté maternel. J'annule sur cet enfant. Après, tu appelles le nom de l'enfant, tu dis que je te, tu vas avancer. Tu vas trouver le boulot. Tu vas te marier avec une bonne femme. Tu vas avoir l'argent. Tu souffres sur l'enfant quand il est petit. L'enfant grandit, tu souffres encore. Tu imagines, tu loges l'enfant de 30 ans. Alors que c'est lui qui doit t'envoyer l'argent maintenant, que maman prend même tes 100 000 là. Maman prend même 500 000, tu, tu, tu, pas te, tu te prends même le ticket, tu ne peux pas te reposer un peu à Dubaï. Te voilà à 28 ans. L'enfant encore là-bas, il, il a une chambre à la maison. Chaque mois, tu dois te casser. Quand il avait 5 ans, tu te cassais pour qu'il mange. Il a 35 ans, tu dois te casser encore. Il y a quelque chose de quelque part qui ne tourne pas bien. Intercédez pour vos enfants. Ne blaguez pas. Quand tu vois un enfant qui souffre, c'est que sa mère dort. Et si tu m'écoutes, ta mère est déjà morte. Vois toi-même comment ta vie est en train de tourner tu comprends que je n'ai pas eu maman, donc je dois me lever moi-même je dois me lever parce que j'ai une dame ici elle m'a tellement expliqué ça m'a tellement touché que je me suis dit ah, je dois partager avec vous il y a beaucoup d'entre vous là vous êtes en Europe là-bas l'enfant ici tu ne sais pas ce que tu dois faire il y a une qui m'a donné le témoignage de sa fille hier et je fais le business avec elle, elle, elle n'avait jamais dit que lave ma fille, j'ai dit que ma chérie, toute personne qui bosse avec moi, euh, Isabelle, c'est Ezekiel, Ezekiel 16, toute personne qui travaille avec moi, envoie-moi la photo de ton enfant, je la lave, première photo qu'elle avait envoyée l'enfant était pâle, bizarre, je commence, je fais le lavage, ça, ça fait un mois et demi que je lave son enfant. Cette semaine encore, elle dit qu'elle va encore laver son enfant. Qu'elle envoie la photo, elle voit le visage de l'enfant un peu clair, sur ça. Elle dit que maman, maintenant, comme si tu, que l'enfant a 18 ans, maintenant, elle elle étudie. Elle veut tellement passer que je me dis, wow, Seigneur, vois-moi ses efforts de dernier moment-ci. Comme ça, elle passe même son bac. Car avant, elle était paresseuse, elle dormait. un de vos enfants, les enfants dorment comme ça, Tu te ce n'est pas normal. Tu vois l'enfant fatiguer. L'enfant n'est pas... C'est toi qui dois encourager l'enfant tous les jours. L'enfant n'a pas de motivation. Lève-toi-même, ne le... pas déposer ton CV, non. Tu vas l'enfant à la maison. Ah, maman, peut-être que ma vie, c'est comme ça, je ne vais pas aussi avancer. Non, vous devez enlever ça dans vos enfants. Vous devez enlever ça dans vos enfants, ne blaguez pas. Tu prends ton bâton de commandement, tu pries sur ton enfant, tu parles, tu jeûnes. Trois jours de jeûne. Seigneur, délivre mon enfant. Seigneur, délivre mon enfant. Seigneur, il doit trouver le boulot. Seigneur, moi ouais, vous dis moi seulement, à bon entendeur, de toute façon, tu, tu ne ménages pas bien ta monture, ton enfant, c'est toi qui vas souffrir. C'est toi qui vas souffrir. Tu t'es occupé de lui quand tu avais 20 ans, 20 ans, 25 ans. Tu es là à 45 ans, 50 ans, c'est encore toi qui dois tout faire pour l'enfant. Tu vois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas bien, non N'est-ce pas voilà. Ok. Bon, je vous souhaite une bonne journée. Les lavages à distance se font la semaine prochaine, lundi. Lundi, il y en aura. Lundi, il y en aura jeudi. Travaillez sur vos enfants, pardon. Lavage au sel. Ariel. Tu mets le sel dans l'eau. peut être une queue à café. Trois queues à café. Tu lis Isaïe 16, comme je viens de dire. Verset 3 à 7. Ézéchiel. Pardon, Ézéchiel et pas Isaïe. Ézéchiel 16, verset 3 à 7. Où tu lis le psaume 23, 35, 91. Voilà. Tu te laves d'abord avec le savon normal. Après, tu prends l'eau avec le sel là. Tu as prié dessus. Tu verses sur ton corps, tu te laves. Ça, c'est la première étape. Après, maintenant, tu peux acheter les kits. J'ai des kits que je fais. Kits pour se débloquer. Kits de fondation, kits de ceci. J'ai différents kits. Et aussi le lavage à distance. Tu envoies la photo de ton enfant avec son nom. Et puis on fait son lavage. Consultation Libreville, c'est 30 000 francs. Tu as compris la reine Julie. Je vous en prie, ne blaguez pas. Ne blaguez pas. Parce que je sais que vous doutez souvent. Peu, peu importe qui a fait quoi sur vous ou sur vos enfants. Vous pouvez... Je vous dis souvent, la force d'une mère ou d'un père qui prie pour son enfant. Elle... Dieu va te monter, tu vas te lever le matin. Et il y a une reine là en France qui m'a dit une fois, son fils, elle a deux enfants. Elle est restée un jour comme ça là la nuit. Elle a le bâton de commandement et tous ces outils-là. Elle reste la nuit comme ça là, elle a l'envie subitement de prier pour son fils. Elle sort la photo de son fils, elle prie sur ça, elle prend la bougie, elle dépose, elle verse le sel, elle prend le bâton de commandement, elle déclare sur l'enfant. Et l'enfant était sorti. Oui, tu peux envoyer ta propre photo. L'enfant était sorti. Le lendemain, à 10h, elle est à la maison comme ça. Elle voit la, la police vient toquer à la porte. La police vient toquer, on dit qu'on cherche l'enfant. Que hier, yeah, il y a eu un, un vol quelque part, on a volé la drogue quelque part, caca. On l'a vu sur les caméras de surveillance. Je lui ai dit que si la veille, tu n'avais même pas obéi à l'Esprit en priant. On allait venir même te dire qu on a, on a, que la police a fusillé les gens qui étaient sur place. On a tiré. Ton fils a pris une balle perdue. À Libreville, je suis à Louis. Ok, vous avez compris, non? Batterie 4. Louis. Quand vous arrivez à Gabon, vous me faites signe. Donc, vous devez... Vous devez comprendre que l'Esprit va vous montrer. C'est votre enfant... Il y en a parmi vous, quand un tout va arriver à l'enfant, vous pouvez sentir, si vous êtes vigilant, vous pouvez sentir, l'esprit va te montrer, comment quelqu'un peut être train tirer ton enfant, il veut partir avec lui, ou bien quelqu'un, tu... Quand tu pars chez le voyant, où tu pars, il, ne... il confirme ce que l'esprit t'a déjà montré. C'est pour ça que je veux dire toujours, commencez votre travail spirituel avant de venir me voir. Parce que je veux que vous-même, vous soyez vigilant. Supposons, il y a 50 choses qu'on doit briser sur ton enfant. Je viens briser trente. Les 20 qui restent là. L'esprit te montre, tu ne fais pas. Tu vois. Je vous en prie. Et va vous... Dieu ne fait pas la discrimination. Je sais que j'ai dit ça souvent, les gens ne me croient pas. Ce que Dieu me montre, il va te montrer. Mais ce Julie, tu as arrivé que le voleur est venu à ta chambre, tu l'as blessé et il t'a remis ton argent. Et la restauration financière jusqu'à les gens qui rêvent qui sont avec toi là et aussi les gens qui rêvent qui sont avec moi. Beaucoup de personnes ces derniers jours, je vous ai beaucoup visité Certains, je les enseignais dans le rêve. Certains, euh, je te montrais ce que tu devais prendre pour te laver avec bien tout fait pour faire pour que ça te libère. Donc, quand vous levez, faites, si je vous en prie. Ok, voilà. Libéria c'est c'est mon deuxième pays Vous hein. me dites que bon séjour quoi. Je suis gabonaise. Vous vous croyez quoi quoi? Je suis gabonaise non? Moi je suis gabonaise. Je suis pas camerounaise. Ok, voilà. Ok, bon. Il euh, y a le lavage. avec l'urine. Première urine du matin. Tu prends un, un petit verre, un demi verre. Tu mets dans 5 litres d'eau. Première urine quand je te lève le matin. Tu pisses. Tu mets ça dans l'eau. Tu mets le sel. Même trois cuillères à café de sel comme ça là. Tu prises sur l'eau là. Tu te laves avec. Là, ouvrez vos portes. Voilà. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont même pas l'argent pour venir payer ce qu'il font. Il N'y a, a pas de soucis. Bonne journée à vous.